C'est euh, moi, Raoul et Céline. Ensuite, tu dis que nous Digital Job Fair et euh, le Chico Lucha à de le 7 avril, samedi le 27 avril, pour le CMU, l'AC2, à partir de 9h du matin jusqu'à jusqu 16h. Euh, le Digital Job Fair, ce sera une rencontre, mais bien des chercheurs d'emploi, des étudiants à la recherche de PFE et... Euh, chercheurs d'opportunités, aussi, aussi voilà et des stages, euh, aussi pour les sociétés euh, et les agences qui cherchent de nouveaux talents. Euh, C'est l'occasion d'assister euh, au digital job frère et euh, d'un euh, Donc, vous euh, les, les, les sociétés, je m'envoie partout ma un e-mail, je les, ai, et, euh, les éditeurs et les chercheurs d'autres, le lien la, la, de vidéo euh, dans ouais. de vous confie des workshops euh, digitales et de Kima Lui et en Bosch, Kima Community Management, Rédaction de CV, Public Speaking et plein d'autres ateliers animés par des professionnels du domaine. Donc, Mahlebi je vous prie l'inscription, les sociétés je Sopri-Sekon, les sociétés Mahlebi et Merci. Et à samedi prochain.